La France est une puissance Indo-Pacifique. A rappelé Emmanuel Macron depuis Tahiti ce 27 juillet. Présente dans la région avec 1,65 million d'habitants, le pays voudrait devenir un acteur majeur de l'Indo-Pacifique alors que la région s'impose comme l'espace de confrontation entre la Chine et les États-Unis. Tandis que la Nouvelle-Calédonie pourrait bientôt choisir d'être indépendante, la France a-t-elle les moyens de ses ambitions Joël Luré, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et président du think tank The Bridge Tank. La France est une puissance indo-pacifique, a déclaré Emmanuel Macron à Tahiti ce 28 juillet. Qu'est-ce que cette stratégie indo-pacifique Est-ce que la France a les moyens de ses ambitions dans l'indo-pacifique face aux nouvelles routes de la soie chinoise Alors, il y a puissance indo-pacifique et stratégie indo-pacifique euh, dans votre question. La France est une puissance indo-pacifique depuis le XVIIIe siècle au moins puisqu'elle est présente en Inde et dans l'océan Indien depuis le XVIIIe siècle, au moins en tout cas avec, même avant, mais avec une volonté d'y rester, avec des territoires qu'elle administre, et dans le Pacifique depuis à peu près la même époque, au moment où on a vraiment euh, accéléré la découverte de, de, de, de l'océan Pacifique. Donc c'est une réalité, la, la puissance indo-pacifique euh, de, de, de la France. Ce n'est pas simplement une projection, mais c'est au cœur euh, de la construction nationale euh, depuis deux siècles. La stratégie euh, se redéfinit régulièrement, et depuis 2018, la France a une stratégie euh, dite indo-pacifique. Le discours de Sydney. Hein. Le discours de Sydney, et euh, qui s'appuie pour le moment sur une vision euh, de la sécurité maritime. Donc une vision, j'allais dire une dimension plutôt... Sécuritaire, et plutôt sécuritaire que militaire, d'ailleurs. Et la France est en train de se doter d'une dimension euh, économique. Alors, la France a déjà une intervention économique. Donc, ça répond un peu à votre question. Elle, elle, elle s'est déjà donné les moyens depuis des décennies, étant présente sur, euh, sur, sur les territoires. Non seulement sur les territoires euh, qu'elle administre et qui font partie de la République, mais aussi sur des territoires avec lesquels il y a des grands partenariats euh, de coopération bilatérale ou de coopération au sein du monde multilatéral, euh, comme l'Inde, coopération avec l'Indonésie également, et puis une coopération avec un certain nombre d'États euh, pacifiques, d'États insulaires par exemple dans le cadre des négociations euh, sur le climat. Donc la France s'est dotée déjà de moyens, ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui dans cette définition stratégique, c'est de faire converger ces moyens, de donner un sens. On le sait, la Nouvelle-Calédonie pourrait devenir indépendante lors du troisième référendum le 12 décembre prochain. Est-ce qu'il faut craindre pour euh, une réduction, une perte d'influence française dans le Pacifique alors, euh, il y a la question de l'influence, évidemment, euh, mais je crois qu'il y a aussi la question d'abord euh, du développement humain et puis la question de la stabilité. Euh, Là, le choix du référendum sera une réponse finalement à l'évaluation par, euh, par les concernés eux-mêmes de la capacité de l'offre de développement humain et de développement économique que la France a mené en, en, en, en Nouvelle-Calédonie. De ce point de vue-là, il y a évidemment euh, le scénario euh, de l'indépendance, mais on sait très bien que dans un monde sous influence, euh, une Nouvelle-Calédonie qui serait, qui pourrait être euh, indépendante, euh, aurait à se chercher des nouveaux partenaires. La France resterait un partenaire, c'est évident, mais dans ce cas-là, pourquoi devenir indépendants pour garder le même partenaire, et euh, d'autres partenaires potentiels se présenteraient. Peut-être les États-Unis, qui sont aussi Chine. une puissance euh, pacifique, pour les mêmes raisons et depuis très longtemps, euh, mais sans doute aussi la Chine, avec, euh, j'allais dire, son, euh, son, son, son, sa boîte à outils. Dans la boîte à outils chinoise, l'outil principal, ce sont des prêts, euh, mais ce sont assez peu des investissements. Or, je crois que la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui a besoin d'investissements. Et la métropole, donc la France, investit beaucoup plus. L'Union européenne peut investir. La différence entre un prêt et un investissement, c'est qu'un investissement, euh, l'investissement est fait pour rester, pour durer, pour générer des emplois de manière euh, pérenne euh, et ne crée pas de processus euh, de charge de la dette. Voilà. Malheur aux petits. Malheur aux isolés. Malheur à celles et ceux qui vont subir les influences, les incursions de puissances hégémoniques qui viendront chercher leurs poissons, leurs technologies, leurs ressources économiques. Est-ce que la montée en puissance de la Chine menace les intérêts de la France et les intérêts des Occidentaux dans le Pacifique alors, euh, de nombreuses puissances, euh, puisqu'on parle vraiment de puissance, on ne parle pas en effet uniquement de marché, euh, de demande, etc., il s'agit véritablement de puissance, de nombreuses puissances ne comptent pas justement uniquement sur le marché, le commerce mondial, pour sécuriser leur environnement. Et ce sera d'autant plus vrai dans un monde post-Covid, où on a vu que le marché, les chaînes de valeur peuvent être disruptées. Bon. Tout ça n'est pas nouveau, mais ça va être accéléré. Deuxièmement, euh, la Chine fait partie de ce groupe-là, comme l'Australie, comme le Japon. Le Japon a une, une, une, une puissance de pêche également. Le Japon va pêcher dans les côtes, ou euh, très proches des côtes euh, africaines, euh, ouest-africaines en particulier, mais est-africaines. Donc, dans l'Indo-Pacifique est, est concerné également. Donc, c'est une réalité, en effet, euh, Accentué par le Covid, accentué par le, la montée en puissance de la Chine, mais c'est une réalité générale. Et c'est une réalité, en effet, à laquelle tout nouvel État souverain ou État nouvellement souverain aurait à faire face. C'est-à-dire que cette question-là, si on reste sur la question de la Nouvelle-Calédonie, est pour le moment gérée par la France, avec l'ensemble du dispositif, militaire français, sécuritaire français, d'information, de renseignement français, avec la puissance économique, la puissance d'appui à l'aide au développement, ou, ou en tout cas au développement euh, tout court. Euh, un État souverain, euh, et si on regarde par exemple la question des petits États insulaires, en, en, en, dans le Pacifique sont plutôt en train d'essayer, non pas de se fédérer politiquement, mais d'échanger, euh, de se rapprocher pour traiter ce genre de questions. Mais c'est beaucoup plus difficile de se rapprocher, en effet, quand on est petit, que de, entre guillemets, bénéficier d'un parapluie. Maintenant, euh, je pense aussi que euh, euh, un certain nombre de territoires de la République, dans des zones qui sont très éloignées géographiquement de la République, ont une volonté, comme euh, un certain nombre de régions, déjà métropoles, l'ont, mais de manière encore plus forte, à avoir un certain degré d'autonomie, ou en tout cas de décentralisation. Je crois que le processus de décentralisation des euh, questions économiques locales et des questions politiques locales, mais sous un, euh, dans un dans un parapluie régalien partagé, est sans, sans doute une meilleure voie. Pour la diplomatie chinoise, la stratégie indo-pacifique est un retour de la mentalité de guerre froide. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce, ce Alors, ça dépend de quelle stratégie indo-pacifique on parle. De celle française, mmh. euh, qui, euh, comme je le dis, est simplement en train de se monter, en train d'avancer, sur laquelle je reviendrai, ou de la stratégie indo-pacifique, du plan indo-pacifique américain. Ce n'est pas du tout la même chose, parce que d'abord, les États-Unis... Euh, les États-Unis sont une puissance pacifique, mais pas une puissance indo pacifique Et depuis Obama, donc tout ça ne date pas d'hier, il euh, y a eu cette volonté de mettre en place le Quad, donc une alliance des avec pays... Avec le pivot. Ouais. Euh, voilà, avec le, le, pivot, le pivot vers l'Asie, le fameux pivot vers, vers l'Asie d'Obama, qui d'ailleurs n'a pas été jugé très crédible. Votre question initiale sur la crédibilité, sur se donner les moyens, les États-Unis ne se sont pas donné les moyens ni politiquement, n'ont pas mis en avant, par exemple, l'Inde aux Nations Unies ou des choses comme ça. Ils ne se sont pas donné les moyens euh, économiquement à tel point que qu'aujourd'hui, la, la Chine peut signer un grand accord de libre-échange, le plus grand accord de libre-échange régional euh, de la planète, avec à peu près l'ensemble... Euh, de la région, plus les membres du Quad, à l'exception de, de la seule inde bon. Donc cette initiative-là américaine est à la fois non crédible, mais pour revenir à votre question, elle est évidemment stratégique. Est parce que les États-Unis n'ont pas la même histoire que la France, y compris l'histoire récente. Pendant la guerre froide, la France n'était d'abord pas, était pas motrice dans, dans la guerre froide était concerné par la guerre froide parce qu'une partie des franges de la guerre froide avait lieu euh, en Afrique, en particulier subsaharienne, euh, donc dans des, des, des, des, des pays euh, liés à l'histoire euh, de la France. Mmh. Mais la France n'était un pas motrice, deux pas nécessairement suiveuse. De Gaulle était sorti de l'OTAN. 3 euh, la France était très ouverte au non-alignement, et par exemple, pour la question de la Chine, alors la Chine étant un non-aligné, eh bien, euh, la France est le premier grand pays occidental à avoir renoué des relations diplomatiques avec la Chine, euh, avec la Chine, on le sait. Donc, je crois que là, euh, Pékin euh, fait peut-être une erreur d'amalgame entre, euh, derrière le même terme de stratégie indo-pacifique, je crois qu'il n'y a pas du tout la même réalité ni euh, historique, ni actuel, euh, et que troisième point, euh, la position française me semble-t-il est encore ouverte. La position américaine est plus fermée, mais pas nécessairement crédible pour autant. Joe Biden qui veut relancer le QUAD, c'est clairement dans une logique. Euh, L'administration Biden est obsédée euh, par la Chine. Des, des, des think tankers américains en off me disaient. Euh, L'administration américaine a trois points de, de, trois points de, de crispation aujourd'hui. La Chine, la Chine et la Chine. Bon. Euh, donc le contexte n'est pas du tout le même. La France n'a pas cette position-là par rapport à la Chine. Donc la stratégie américaine, c'est une volonté d'endiguement la Chine. C'est clairement une, une volonté d'endiguement, et vous avez prononcé le, le, le terme est, est exact. Le, la notion d'endiguement a été déjà pensée géostratégiquement dans l'administration américaine euh, là aussi depuis, de, depuis des décennies. Le containment en anglais. Ou encerclement. Ou encerclement, voilà. Euh, donc c'est une stratégie, c'est un outil classique, que, que, que les États-Unis ont voulu déployer par des alliances euh, internationales, des alliances diplomatiques, des réseaux économiques, par leurs dispositifs euh, Il y a eu de, un de, rapprochement de, aussi avec l'Inde. De marine, de bateaux et mmh. de sous-marins, etc. La France n'a jamais utilisé ces outils-là contre un autre pays, donc ce n'est pas, pas dans notre boîte à outils. Voilà. D'accord. Ici se joue la confrontation entre les deux grandes puissances mondiales, a déclaré le président Macron. En quoi le L'océan Pacifique est-il est un espace stratégique Alors, je, je, je, je, suis un, je suis un peu déçu de voir qu'Emmanuel qu Macron oublie une troisième grande puissance mondiale, qui est l'Union européenne, et qui, sur le plan économique, voire militaire, est peut-être d'ailleurs euh, dans le top 2, euh, voilà, euh, mais bon, c'est aparté mis à part. Je pense que euh, l'océan Pacifique est à la fois stratégique, mais pas si stratégique que ça. Il est évidemment stratégique parce que euh, c'est un des débouchés euh, de, de, de, de la mer de Chine. Il est stratégique parce que, en effet, <coughs> deux des donc trois grandes puissances mondiales, euh, à savoir au, au sein de la triade Chine, Union européenne, euh, États-Unis, bah, la Chine et les États-Unis se font face au, au niveau de l'océan euh, Pacifique, et, y compris avec un front avancé, pour ce que le centre de l'océan Pacifique, c'est Honolulu, c'est Hawaï. Et Hawaï est le cœur d'une région militaire euh, région militaire euh, américaine. Euh, américaine. Voilà. Donc, évidemment, il s'y joue, euh, per Arbor, hein, évidemment. Donc, il, il s'y joue, joue des enjeux véritablement sino-américains, mais... Si on regarde l'essentiel, la part la plus considérable du commerce mondial euh, passe par l'autre côté, parce que c'est un grand espace, mais c'est un grand espace, d'abord trop grand, et ensuite, quasiment vide, évidemment, il est peuplé, il est peuplé d'îles, mais, mais, mais, mais euh, l'essentiel du commerce mondial, l'essentiel de l'économie mondiale, euh, passe par d'autres endroits. Les endroits véritablement clés sur le plan marin et sur le plan, euh, j'allais dire, de la circulation du commerce, on les connaît, c'est le détroit de Taïwan, euh, c'est euh, le Cap Horn, c'est le canal de Suez, c'est le détroit de Malaga, euh, de Malacar, pardon. Euh, le, le, le, si vous voulez, le, le, le Pacifique est moins concerné par, par ces points-là. Alors il pourrait y avoir une derni un dernier élément, c'est qu'évidemment, compte tenu des règles du droit euh, maritime international, euh, lorsque vous contrôlez une île, vous contrôlez une zone d'exclusion extrêmement importante. Dans ces zones d'exclusion, qu'est-ce qu'il y a Il y a un peu de poisson, c'est vrai. Euh, mais la ressource halieutique est de plus en plus un bien qu'on va devoir gérer en bien euh, public mondial, en bien commun du moins, euh, parce que sinon, elle va disparaître. Il y a le fameux fantasme des nodules polymétalliques, etc. Que je sache aujourd'hui, 99,9% des exploitations minérales, des exploitations de matières premières se fait euh, sur les continents. On, on parle évidemment de matériaux critiques, etc. La criticité des matériaux, c'est petit a l'enjeu de leur distribution inégale d'un pays à l'autre, petit b, la question de leur recyclage. Ce n'est pas tellement euh, la question d'aller les chercher euh, sous, la, sous les mers, etc. Ce n'est pas, pas le cas du pétrole, on n'est pas dans le cas du pétrole ou du, ou, ou, ou, ou du gaz. Et puis troisièmement, c'est surtout la protection des espèces euh, marines sur lesquelles euh, là, l'enjeu va être aussi plutôt un enjeu de bien de public mondial, de coopération, de coordination, et pas tellement un enjeu de puissance. Donc, moi, je crois que c'est un enjeu stratégique, comme beaucoup d'endroits sur la planète sont stratégiques, mais ce n'est pas un enjeu, euh, ce n'est pas dans le premier rang, si vous voulez, des enjeux stratégiques. On a évoqué comprends. tout à l'heure les nouvelles routes de la soie chinoise. Comment se développe-t-elle dans le Pacifique Alors, je dirais, au premier ordre, elles se elle se développe comme partout en ailleurs fait. dans le monde. Voilà. voilà. Donc, il y, y a une dizaine d'années, à peu près, vers la fin de, du règne de Hu Jintao, avant que Xi Jinping n'arrive, la Chine avait ce double blocage et finalement euh, la, le dynamisme de l'économie chinoise finançait la perte de compétitivité américaine. Donc les routes de la soie sont un mécanisme économique très innovant finalement qui permet d'exporter ou de projeter à l'international ces surcapacités, cette capacité de projection tout en la finançant et donc de mobiliser les capacités de financement qui avant ne trouvaient qu'à s'investir dans des bons du trésor pas très rentables et risqués évidemment. Il euh, y a eu un deuxième aspect, pour le coup, que, que très peu de gens analysent, je crois, qui est un aspect interne à la Chine. C'est-à-dire que pour les provinces les plus enclavées en Asie centrale, cette fois-ci, ça a généré des flux entre les provinces chinoises proches des frontières de l'Asie centrale, de la Chine, et les pays d'Asie centrale, et par extension l'Europe. Et ça a complètement redynamisé euh, ces provinces-là. Donc moi, je dirais que, premièrement, le cœur du réacteur des euh, routes de la soie pour la Chine reste euh, la partie continentale, reste la partie eurasiatique, parce que pour la stabilisation mmh. de ses propres populations, c'est clé. Oui, bien sûr, mais enfin, peu, mmh. peu de gens mmh. le disent, tout le monde regarde les projections au port du Pirée, etc., mmh. etc. Évidemment, dans un deuxième plan, euh, le commerce international, donc les routes de la soie plus maritimes sont importantes, mais au sein de ce de deuxième plan-là, finalement, là où se joue le cœur de l'économie et, et ce qui est le plus intéressant. Et, et, en, et ensuite, c'est-à-dire l'axe euh, Asie-Europe-États-Unis. Et troisièmement et troisièmement seulement, les petits pays, euh, l'Afrique subsaharienne, euh, les pays insulaires, insulaires d'Océanie euh, ou, ou du Pacifique, sont, j'allais dire, là aussi une capacité d'exporter le savoir-faire, enfin d'exporter la, la, la capacité de projection euh, en infrastructure, notamment, notamment, et la capacité de financement. Euh, voilà. ah, donc, c'est plutôt au troisième ordre. Et, évidemment, ça n'est pas dénué d'intérêt euh, stratégique mais comme je le disais, le, le, le Pacifique n'est pas si central. Et je crois en réalité que l'intérêt est surtout diplomatique. Pour un certain nombre de sujets, euh, la Chine veut des alliés diplomatiques. Et elle les compte un peu à la façon onusienne, un pays, une voix. Alors, elle n'a pas de son côté, nécessairement, les pays les plus puissants de la planète. Dans Avec la er, reconnaissance dans amis, de Taïwan ses... ou pas ça. Alors, ça. alors, en tout cas, la non reconnaissance mm -hmm. de Taïwan comme, comme, une, comme un pays indépendant, par donc, la, la, la fin des relations diplomatiques euh, entre les, les, les différents pays de la planète et Taïwan, mais ça peut être le cas aussi pour des votes à la Commission des droits de l'homme, ça peut être le cas sur... Euh, euh, un certain nombre de sujets de, de financement. Euh, ça sera sans doute le cas de plus en plus dans les négociations climatiques. Euh, la Chine veut aujourd'hui avoir le plus grand nombre d'alliés diplomatiques, j'allais dire, quelle que soit la taille. Euh, voilà, donc on n'est pas exactement ce que disait euh, Emmanuel Macron, euh, « malheur au plus petits », il y a aujourd'hui, quelque part, une impétence. Euh, la Chine est prête à faire des efforts, à se faire des ouvertures au, au, au, envers les pays les, les, les plus petits. Tout dans la communauté internationale doit être jugé, jugé à l'aune de risques potentiels, bien sûr. Mais aujourd'hui, les petits pays ont plutôt une capacité de monnayage, finalement, de leur une voix aux Nations, aux Nations Unies. Merci beaucoup, Joël Leroy. Merci à vous.